Bonjour Donc aujourd'hui on va commencer à traiter une image Donc euh, j'ai choisi celle-ci Donc je la sélectionne et j'appuie sur D pour Développement ou je vais là sur Développement Voilà Donc là ce que je peux constater c'est que cette façade là est plutôt cramée Ici, c'est un peu un peu cramé aussi. Là, c'est très blanc. Donc, euh, on va déjà voir le réglage en automatique. Ici, je clique sur auto. Qu'est-ce qu'il me propose Il me propose, propose d'assombrir un peu le tout. Je ne trouve pas que ce soit très très bien. Mais bon, alors, je vais... Augmenter un peu l'exposition, voilà, pour donner plus de peps, un peu de contraste. Je mets un peu de vibrance. La vibrance, c'est la tendance, le, pour euh, augmenter les couleurs en fait. Je vais toujours faire dans la correction du voile, voir si ça peut être intéressant. Ouais, c'est pas mal je vais le mettre à plus 37. Donc là je trouve que dans l'ensemble c'est pas trop mal. Maintenant je vais essayer de récupérer cette zone là. Donc je sélectionne la brosse qui est ici. Alors soit j'affiche l'incrustation ici ça me permet de voir le masque ce, ce que j'ai peint en rouge soit j'appuie sur le raccourci qui est haut donc je clique là pour voir ce que je ce que je peins en fait et je vais reprendre la façade avec le, la, la, la roulette de la souris je peux dimensionner mon pinceau et voilà je peins donc ça peint en rouge mais c'est pas en rouge en fait hein. c'est simplement pour me montrer la sélection que je fais Donc voilà je vais peut-être prendre un petit peu ça ouais c'est trop grand donc si je veux réduire ce que je viens de faire j'appuie sur contrôle non sur option <rire> excusez moi et j'enlève un peu de ce que j'ai pris en trop voilà ma sélection donc si je décoche afficher l'incrustation, hop, le rouge disparaît. Je vois ma façade et dans ce rectangle-là, je peux gérer tous, tous ces curseurs-là seulement sur ma sélection. C'est-à-dire que là, si je baisse l'exposition, étant donné que c'est un haut, je retrouve du détail dans ma façade. Voilà là ça me paraît pas mal donc j'aurais pu aussi modifier le contraste et le reste mais c'est pas la peine la netteté c'est à 72 ça va donc là j'ai récupéré en gros ma façade je rajoute un peu là on peut directement si on voit des, des zones qui manquent repeindre par, sur la sélection sans la voir. je rajoute les choses voilà donc là, j'ai fini, je reclique sur le pinceau, ça me désélectionne ma sélection. Voilà. Là, si je veux retrouver ma sélection, je rappuie sur le pinceau et là, je vois mon petit rond qui s'affiche. Et si je pointe dessus, je vois ma sélection rouge. Alors, si je veux modifier les réglages, il suffit de recliquer dessus et je peux remodifier les réglages que j'avais fait avant voilà donc là je vais faire une nouvelle sélection pour voir si je peux peut-être adoucir un peu ici et ici donc je reclique sur mon pinceau de retouche je réduis un peu ma sélection j'appuie sur haut pour voir ce que je fais je vais peindre ça par ici Voilà, ici un petit peu, sur cette zone, voilà, pour le reste peut-être un peu ici, un petit peu ici, là ça me paraît pas mal, peut-être faire un peu ça là aussi, voilà donc je vais modifier tout ça, j'appuie sur O pour enlever le rouge pour voir ce que je vais faire et là je vais baisser un peu l'exposition pas trop comme ceci ouais, c'est un peu trop là voilà comme ça là ça me paraît bien là je vais enlever un peu ça là j'appuie sur Option et j'enlève cette partie là de ma sélection on verra ensuite d'autres outils je vous remercie d'avoir visionné ce petit film et mettez un pouce bleu si ça vous a plu et abonnez vous à ma chaîne si vous voulez en voir d'autres allez à bientôt au revoir